Le pire est envisageable parce que nous vivons à mon sens une époque où en dépit de grands progrès techniques, de grands progrès scientifiques, euh, il y a euh, des, une, une régression très grande un peu dans tous les domaines. Régression d'abord politique, nous voyons partout une crise de démocratie et nous voyons s'installer des régimes néo-autoritaires, pas seulement dans le monde, mais même aussi en Europe. La Russie est européenne dans un sens, c'est un régime néo-autoritaire en Turquie et puis en Hongrie. C'est bon, pas seulement une régression politique, c'est une régression sociale. Nous voyons partout une, un développement, des, une croissance des inégalités et nous voyons aussi une croissance des précarités de toutes sortes dont il ne faut pas oublier celle de malheureux obligés de fuir leur pays soit en guerre, soit pour des raisons de famine, de, de survie. Nous avons une régression, je dirais, intellectuelle, parce que le mode dominant de connaître qui s'est imposé est un mode quantitatif fondé sur le calcul, les statistiques, ayant en vue ce qui est calculable, c'est-à-dire le profit, et aveugle à ce qui est non calculable, c'est-à-dire les sentiments, l'amour, la peur, la, la douleur, etc. Donc nous avons une, une connaissance qui a, apparemment progresse sur le plan quantitatif, mais régresse sur le plan réel. Nous avons donc une, la, la pensée, elle est compartimentée en secteur d'experts, clos les uns les autres, qui nous rendent impossible, très difficile de concevoir le mouvement d'ensemble qui nous entraîne. Cela dit, nous constatons que de, dans cette époque régressive, il y a des foyers qui se sont multipliés sous des initiatives qui viennent des citoyens et non pas tellement de l'administration et pas du tout des pouvoirs politiques ni des, ni des partis qui elles-mêmes euh, montrent l'aspiration à une autre vie et à une autre société et à un autre monde. Et euh, par exemple, on voit des... Des, des, des, des centres d'agroécologie qui non seulement ne sont pas là pour produire une alimentation de qualité, mais qui, si elles se multipliaient, feraient enfin, régresser l'agriculture industrialisée, l'élevage industriel, qui sont très malsains, pas seulement pour la nourriture des populations, pas seulement pour les agriculteurs eux-mêmes, pour les urbains et pour la terre qui est complètement dégradée. Mais dans ces centres, nous voyons aussi des, des écoles où on essaie de former d'une autre façon les enfants en respectant leur individualité. Nous voyons des fraternités se constituer et euh, aussi bien dans tel Jacques du côté de Nantes de, ou tel autre lieu, vous avez eu des tentatives de, de créer euh, des relations plus fraternelles, plus solidaires, disons une aspiration à mieux vivre. Qu'est-ce que ça veut dire mieux vivre À la fois plus d'épanouissement personnel, mais aussi plus de communauté, de, de fraternité, de solidarité avec autrui. Parce que l'épanouissement personnel, s'il est fermé, conduit au pur égoïsme. Il faut les deux. Et si vous vous noyez dans la communauté, vous devenez un, un instrument et un outil. Il faut les deux. L'autonomie personnelle et l'insertion dans une commune Donc nous avons, nous avons une multitude en France d'associations, dont les, les jours heureux est une des plus représentatives, qui justement vont dans la recherche d'une nouvelle voie de vivre, c'est-à-dire d'une nouvelle civilisation. Pourquoi Parce que, disons, la civilisation qui est née dans nos pays européens, occidentaux, est une civilisation qui avait à la fois des grandes qualités, elles ont permis les, les libertés, elles ont permis l'autonomie de l'esprit, elles ont permis l'esprit critique, elles ont permis euh, les, les, les sécurités sociales, mais en même temps, euh, elles ont permis des traits qui, négatifs qui deviennent de plus en plus importants. La destruction des solidarités... Qui était celle de la grande famille, ce euh, qui était celle du travail, qui était celle du village, qui était celle des voisins. Qui, ben, cette solidarité, elle, elle, elle s'est désintégrée. Euh, les, les, les gens sont compartimentés chacun dans son. Un et une, très difficile d'avoir une vue d'ensemble. Donc, nous avons une dégradation. Le, le, le, qui est, disons, une part de l'économie qui se fondait sur la recherche du profit est une chose. Par contre, l'obsession du profit et la recherche du profit maximalisée sans arrêt, aujourd'hui avec la compétitivité, est une autre chose qui a un caractère délirant et qui opprime les gens qui travaillent dans ce genre d'entreprise. Donc, moi, je vois, si vous voulez, que euh, plus les caractères négatifs et régressifs se développent, plus il y a une sorte de résistance spontanée qui s'organise aujourd'hui d'une façon très dispersée, mais qui pour la première fois a trouvé un point de convergence avec euh, ce manifeste lancé par euh, Hulot et Berger parce que ce manifeste a été co-signé par un grand nombre d'associations. Bien sûr, il faut que se développe une pensée. Il ne s'agit pas de créer un parti politique, parce qu'un parti politique est une formule qui elle-même, aujourd'hui, me semble dépassée. Euh, ce, ce, ce sont des formules hiérarchisées, où finalement, c'est le parti qui choisit les gens à élire et pas tellement les électeurs. Vous avez beaucoup de choses... Euh, qui sont contestés, le phénomène des gilets rouges <coughs> le phénomène des choses traduit justement un malaise profond, un mal-être plus qu'un malaise très profond, qu'il faut essayer de comprendre et d'analyser, plutôt que d'essayer de voir tel ou tel aspect de leur, de leur action. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui veut naître, quelque chose qui n'arrive pas à mourir, et nous sommes un peu dans cette, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans cette situation-là. Alors, moi, je considère que l'important, aujourd'hui, en termes de résistance, c'est... D'ailleurs, il faut dire que la résistance, c'était quoi C'était un non. C'était un non à l'oppression. Mais un, le non à l'oppression était un oui à la liberté. D'ailleurs, la preuve... C'est qu'il y a eu un programme positif qui a été créé, le programme du Conseil de la Résistance. Donc la résistance que nous parlons est un non qui est un oui. Et ce non est, consiste donc à résister à ces forces qui envahissent les esprits. Et quand ceux-ci se referment, ont peur de l'étranger, du migrant, du musulman, du juif, etc. C'est-à-dire, cherchent toujours un coupable de leur malheur, au lieu de voir que c'est le cours du monde et la domination du profit et le fanatisme qui sont les coupables. Donc, il y a quelque chose d'important, il faut résister dans l'esprit. Il faut résister dans l'esprit, et il ne s'agit pas seulement d'avoir l'esprit critique, il faut avoir l'esprit complexe, c'est-à-dire être capable de voir tous les aspects d'un même phénomène, toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions qu'on a affaire. faire. Donc il faut résister dans son esprit, et il faut aussi résister concrètement dans oasis. -ce des oasis. Qu'est-ce que c'est des oasis Ce sont des lieux ou dans le, le désert euh, en général, il euh, y a de la vie, il y a de l'eau, il y, euh, y a quelque chose qui permet euh, une, une communauté de vivre. Alors, nos oasis doivent être, au sens symbolique, de type multiple. Ça peut être des communautés qui se créent, ça peut être une famille. Ça peut être une association avec des liens très concrets entre les membres. Ces oasis, à mon avis, doivent se multiplier. Ils doivent se multiplier, mais avec quand même une conscience. Parce que la fraternité est une très belle chose. Mais vous savez que la fraternité peut être parasitée et dégradée par la rivalité. D'ailleurs, c'est ce que nous montre la Bible, qui, dès le début de l'humanité, montre que Caïn a tué son frère Abel. Et nous savons que, disons, la, la possibilité Donc, si nous voulons créer une civilisation fraternelle, la fraternité doit sans cesse se régénérer et essayer de refouler les rivalités qui doivent être réduites à une part. Mineur et de devenir simplement de la compétitivité. Ce n'est pas si facile. Moi, j'ai connu beaucoup de communautés qui se sont créées en Californie, par exemple, et qui n'ont pas pu durer parce que des jalousies naissaient, euh, des incompréhensions, et tout ça se déstockait. Donc, il faut quelque chose. Et d'ailleurs, les communautés qui survivaient, elles avaient une, une foi religieuse. Moi, je ne pense pas qu'on doit être plus obligé avoir une foi religieuse, mais on doit avoir une foi, justement, dans la fraternité. On doit avoir une foi dans la possibilité d'un monde meilleur. Et si ce, ces oasis dont je parle, s'ils se multiplient et s'ils se relient les uns des autres, pas seulement au niveau national et pas seulement au niveau européen, mais international, parce que partout, vous ressentez le même, le même besoin, vous le constatez, s'ils se relient entre eux, c'est une force de, de résistance à la régression. Alors, jusqu'où ira cette régression Personne ne peut le dire. Euh, Est-ce qu'on va vers l'effondrement Certains le pensent. Moi, je pense qu'il y aura des effondrements locaux, mais que tout ne pourra pas s'effondrer en même temps. Je pense qu'il y a des grands dangers. Je pense que avec le transhumanisme, il y a une petite partie de l'humanité, une élite du pouvoir et de l'argent qui pourra essayer de vivre en vase clos avec une prolongation de la vie, avec l'intelligence artificielle, etc. Mais de toute façon, euh, l'idée qu'ont les, les technocrates aujourd'hui de croire que... On peut rationaliser toute vie sociale par l'intelligence artificielle c'est fausse parce que justement le propre de l'aventure humaine comme de l'aventure de la vie, c'est qu'il y a de la créativité. Que la créativité, vous ne pouvez pas la prédire d'avance, vous ne pouvez pas la programmer, vous ne pouvez pas programmer aussi bien le requiem de Mozart, la neuvième symphonie de Beethoven, que des découvertes d'Einstein euh, ou, ou la littérature de Proust. Vous ne pouvez, ce... pouvez pas programmer d'avance la pensée de Karl Marx qui allait révolutionner le monde quand elle est apparue. Vous ne pouvez pas programmer Hitler à l'avance. Donc, si vous voulez, heureusement et malheureusement, il y a une part de l'aventure la, de, la, de, de la vie, du monde, de l'humanité que nous ne pouvons pas contrôler et ce qu'on appelle harmonie, je veux dire robotiser. Parce que si tout est bien organisé, on n'a plus qu'à agir comme des automates. Donc, si vous voulez, il faut penser que la créativité, que la liberté, ce sont des choses qui, elles, ne peuvent pas être contrôlées et euh, prévues. Alors donc, ce sont des exercices de résistance ou de résilience, dans le sens où la résilience, en quelque sorte, signifie que l'épreuve fortifie. C'est ça qui est bon dans, dans ce terme qu'a popularisé Boris Cyrulnik, n'est-ce pas Nous vivons des épreuves alors, qui nous abattent, qui nous détruisent ou au contraire nous fortifier. C'était le philosophe Joubert qui avait dit le cœur se brise ou se bronze. Voilà. Donc, quand il se brise pas, il se bronze. Et donc, c'est ça. Et on pense que les régressions ne sont pas éternelles. Et je pense qu'à un moment donné, vont surgir des forces nouvelles, des forces qui vont elles-mêmes établir un nouveau mouvement contre cette régression. Et à ce moment-là, les oasis seront qui actuellement sont les arrière-gardes de, de défense des valeurs humanistes, vont devenir les avant-gardes de nouveaux progrès de l'humanité. Non pas vers une perfection, qui est aussi un rêve imbécile de technocrate, et, euh, où de la, la, la, la, le monde est condamné à avoir de l'imperfection, mais nous devons quand même ne pas accepter la fatalité d'un monde livré aux forces les pires, nous avons sans arrêt la lutte entre Eros et Polémos, c'est-à-dire les forces d'amour et d'union et les forces de conflit, entre Eros et Patanatos, c'est-à-dire entre les forces d'union et les forces de mort et de destruction. Nous, c'est prendre parti dans ce combat pour les forces d'Eros, combat incertain, inconnu, mais dans lequel il est nécessaire, et je dirais même tonique, de participer. Voilà. Moi, je ne suis pas un conseiller. Je vois que dans ces mouvements-là, il y a des choses qui ont surgi. D'abord, si vous voulez, une volonté... Euh, je dirais d'autonomie vivrière, c'est-à-dire euh, d'une de, de, de, de, alimentation non seulement fondée sur de la, du, du local et, et, et du proche, et, et, et qui vous permet de, de ne pas défendre de cir grands circuits internationaux, etc. Il y a même euh, le, y a, le, avec le mouvement des makers, c'est-à-dire de ceux qui euh, aujourd'hui sont capables de fabriquer des instruments et des outils, etc., il y a une possibilité aussi d'avoir de, de, de nouveaux produits industriels qui ne soient pas condamnés à l'obsolescence programmée comme tous ces produits. On est, on est amené à, à faire des choix de consommation et comprendre qu'il faut éliminer non seulement euh, le type de boisson gazeuse sucrée qui est très mauvais surtout pour les enfants, mais de sélectionner sa nourriture. Et par là même, euh, le choix, ces choix, s'ils deviennent collectifs, feront regret, régresser l'agro-industrie et toute l'agriculture industrielle. Donc, si vous voulez, tous les choix de vie auront des conséquences sur l'ensemble de la société. Donc c'est ça qui est important, c'est de choisir ce mode de vie qui va impliquer inévitablement des choses que l'on va abandonner et des choses que l'on va élire et qui donc pourra se développer. Ce qui fait plafonner... D'ailleurs, à mon avis, ça progresse très lentement, mais c'est surtout la dispersion qui, qui me frappe. Mais c'est les conditions extérieures, ces choses ne sont pas aidées. Par exemple, l'agroécologie n'est pratiquement pas subventionnée par rapport aux subventions énormes qui vont pour, le, par exemple, le, le blé cultivé industriellement pour l'exportation. Et ces mouvements ne sont pas compris. Euh, le, beaucoup de... au contraire, on, on, on, de, de, sous l'influence des médias, euh, considèrent que c'est méprisable, quelconque, utopique, etc. Donc, euh, si vous voulez, il y a un effort de, pour faire comprendre. Euh, mais on voit, à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est un, un message qui est nouveau, qui met du temps à entrer. Prenez le message écologique qui est sorti en 1970, avec le rapport Meadows, qui montrait que c'est l'ensemble de la planète qui est menacée de dégradation pour le développement euh, techno-économique. La lenteur qu'il a mis pour... Ce... Et pourquoi cette lenteur C'est parce qu'on a été formé par euh, un système de pensée et d'éducation D'abord, fondé sur la Bible, c'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, de façon différente des animaux, contrairement à tout ce que nous savons depuis Darwin, parce que Descartes et toute cette pensée a montré que l'esprit est relevé de la quintessence de l'humanité et que tout le corps c'était de la pure animalité et les animaux étaient des machines, parce qu'on a dit que la mission de notre civilisation a été de devenir les maîtres de la nature, le lien ombilical que nous avons avec la nature, parce que nous sommes aussi des animaux tout en étant humains. Nous avons besoin de, de nourriture vivante, pour, euh, euh, ce lien formidable que, que des civilisations que l'on estime euh, dépassées ont, ont eu en profondeur, comme les Indiens, un cas la Pachamama. La, la, ce lien était invisible dans notre système d'éducation, pourtant très sophistiqué et rationnel. Donc, il faut à nouveau réapprendre notre relation avec la, avec la nature. Il y a toute une rééducation à faire. Malheureusement, le système éducatif est très difficile à changer parce que si on pouvait le changer, il aurait un rôle très important dans cette modification. Mais tant que le système éducatif ne marche pas dans ce sens, éduquons-nous nous-mêmes, soyons les prosélytites, soyons les missionnaires. Pensez que quand même, des euh, grands mouvements, aussi bien que le christianisme, que l'islam ou que le, le marxisme, euh, sont partis d'individus isolés, ignorés de leurs contemporains. Même Marx, les intellectuels de l'époque, ne savaient pas du tout qui c'était. Et quant à Jésus, un inconnu. Bon, que tous ces mouvements, euh, ils, ont, ils ont pu se développer en commençant à créer des réseaux. Euh, ça a été parfois très long, plusieurs siècles pour le christianisme, plusieurs dizaines d'années pour le marxisme. Et à un moment donné, ce qui est une déviance devient une tendance historique et une force historique. Ben, il faut faire tout le possible pour qu'on devienne une force historique. Mais on ne peut pas précipiter, on ne peut pas, il n'y a pas un coup de baguette magique. Il faut agir en permanence dans ce sens. Mmh. Il y a une chose importante. Pourquoi, Il y a, vous savez, au, au siècle dernier, beaucoup d'entre nous ont vécu le mythe de la révolution avec un air majuscule. Ça voulait dire quoi Ça veut dire que c'était la lutte finale entre les forces du bien, qui étaient les forces évidemment euh, populaires pour le socialisme, et les forces du mal, qui étaient évidemment la, le capitalisme et la bourgeoisie. Mais c'était la lutte finale. L'un en allait pouvoir anéantir les, les ennemis de l'humanité et triompher. Donc, cette idée-là, elle a échoué. Elle a échoué parce que, comme souvent dans l'histoire, cette volonté de révolution a déclenché des forces réactionnaires extrêmement puissantes, notamment une union soviétique naissante d'une guerre civile avec tous les désastres qu'elle entraînait, et dans le fond, l'exemple, aussi bien soviétique que maoïste, nous montre que c'est un système qui, dès le début, utilise la violence extrême, la force coercitive. Parce que vous savez que Trotsky, tout le problème, il dit quand il y a un problème, fusiller, fusiller, on fusille. Quand on veut, on veut tout résoudre par la violence, finalement, on crée une société de domination de violence. L'échec nous montre que ce n'est pas une révolution qui va couper avec le passé et qui va changer. Au contraire, la métamorphose est un très bel exemple parce que nous voyons quand même un verre, un, un, un, une sorte de verre entrer dans une chrysalide et commencer à se transformer et d'une façon tout à fait incroyable se faire pousser des ailes et se transformer en être capable de voler alors que c'est un être rampant. Mais tout ça parce qu'il a une, un, un héritage génétique, historique, tout ça. Et nous-mêmes, nous avons un héritage culturel, nous avons quand même l'humanisme. Nous avons Montaigne, nous avons Montesquieu, nous avons Voltaire, Rousseau. Nous avons euh, un grand héritage culture qui lui-même est nécessaire pour la métamorphose. Et à mon avis, la métamorphose, elle viendra de quoi c'est-à-dire que quand des réformes multiples dans tous les domaines, que ce soit le domaine social, économique, judiciaire, privé, psychologique, intellectuel, cognitif, quand des réformes se développeront dans tous les domaines et convergeront, à ce moment-là, il y aura un nouveau courant. Et à ce moment-là, on pourra dire, voilà, une nouvelle voie, qui va remplacer la voie que nous suivons actuellement, qui risque d'aller vers la catastrophe. Et là, ça sera la voie de la métamorphose transformation. C'est-à-dire où c'est la même humanité qui développera des virtualités qui sont déjà en elle et qui pourront s'épanouir. Ah.